Amen. Je vais rendre gloire à Dieu parce qu'il a restauré nos compétences. Et à l'heure au moment, c'est comme le pasteur qui m'a dit, il s'était tendu. Et euh, Dieu, l'ai dit. Je l'ai dit au nom de Jésus. Alléluia, Amen Je veux bénir le nom du Seigneur. Amen Amen, hein? Amen. Amen. Amen. Il est bon ce Dieu-là. Je veux élever son nom. Parce que, à chaque fois que j'ai voulu quelque chose, Dieu a ouvert les portes. Amen, Amen. Amen. J'avais un travail et ce travail, c'est là que j'ai presque, même pas presque, j'ai monté carrément le service dans lequel je travaillais. Amen. Et puis au fil des années, je me suis vue écartée complètement et on a fait rentrer d'autres personnes que j'ai formées.